Bonjour, je suis Axel Crevaux et je vous présente aujourd'hui une nouvelle capsule de TechniNews. On se retrouve juste après ça. Bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle capsule de TechniNews, les informations en nouvelles technologies qui vous permettent d'être au courant de tout ce qui se passe ou presse, en tout cas des infos essentielles sans forcément à vous, à vous prendre la tête, à aller les chercher et aussi à mieux consommer pour préserver un petit peu plus notre belle planète qui en a grandement besoin. Je tiens à vous à souhaiter la bienvenue à tous les gens qui nous suivent sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur tous les réseaux et aussi sur la radio CNRV, la radio franco-québécoise qui fait le pont. En entre le Québec et la France, radio hyper intéressante, hyper sympathique en termes de programmation musicale et autres. Les émissions sont en train de fleurir à droite à gauche, je vous conseille vraiment de suivre cette radio. Et puis, je suis très fier de vous annoncer, peut-être que vous me suivez sur cette plateforme, mais les Techni news sont euh, dispo en podcast sur euh, l'application podcast de votre iPhone ou de votre iPad ou directement sur iTunes, sur votre Mac ou sur votre... Euh, euh, PC, puisque euh, iTunes est disponible sur PC également, bref, sur toutes les plateformes. Elles sont disponibles depuis pas plus tard qu'hier soir, et je suis vraiment super fier de ça, mais c'est pas fini, je vais aussi faire le, des, des, des, des démarches pour que les TechniNews soient disponibles sur Deezer, sur Spotify, sur Soundcloud, bref, un peu partout, pour que vous n'ayez plus d'excuses pour ne pas suivre ces informations qui, je vous le rappelle, sont entièrement offertes et qui sont là pour vous faire gagner du temps. Je, j'enchaîne tout de suite et je commence tout de suite avec les informations du jour, et il y en a pas mal donc je vais faire un petit peu vite pour ne pas que ça dure trop longtemps, même si je me sens très très bien en votre compagnie. Alors, trois informations concernant Facebook pour commencer cette Techni news la première... C'est nouveau, ça vient de sortir, les pages. Vous savez, les pages. Donc, c'est-à-dire, il y a votre profil, c'est votre profil personnel qu'on n'est pas censé utiliser en pro, mais on le fait tous, on le sait bien. Parce que, aujourd'hui, avec les algorithmes, les pages ne sont plus distribuées, alors que les profils sont distribués. Du coup, on a tendance à mettre les techniques News sur la page face, sur le profil Facebook, etc., etc. Cette bonne guerre, hein. On ne va pas se plaindre de ce que fait Facebook. <rire> enfin, on va se plaindre de ce que fait Facebook, on ne va pas se plaindre de pouvoir contourner les règles un petit peu. Euh, mon fils, le fils aîné, il faut pas qu'il écoute ça, sinon il va faire déjà qu'il le fait pas mal. Alors, les pages. Donc la page, c'est professionnel. C'est l'entreprise de ci, l'entreprise de ça, c'est moi, ma page, Axel Crevaux Pro. Eh bien, les pages peuvent, depuis euh, là, en ce moment, euh, depuis très... <rire> pas longtemps, peuvent rejoindre les groupes, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher, aller discuter sur un groupe non plus en votre nom, mais avec votre page professionnelle et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est quand même un petit peu... Moi ça me rassure, ça veut dire que Facebook n'a pas complètement euh, abandonné les pages. Ensuite, on continue avec... Je vous en ai parlé il y, a, il y a pas mal de temps de ça, déjà. Vous savez que Facebook est en train de concurrencer tout le monde, un petit peu comme tous les gafam. finalement. Les gafam femmes con se concurrencent mutuellement. Et Facebook a lancé en test Facebook Dating. Facebook Dating, c'est là pour concurrencer. C'est un site de rencontre pour trouver l'amour de votre fille, le prince charmant ou la princesse charmante. Je sais pas si ça se dit. Euh, et Facebook Dating est euh, en test en ce moment en Colombie. Et on sait enfin... <rire> enfin, enfin, moi, ça va, hein. Euh, mais on sait tout ce que... Euh, tout Comment ça fonctionne en fait donc ça va être euh, pas une ça ne sera pas une application séparée, ça va être dans l'application Facebook, ça va être une option différente, et les robots vont s'en mêler puisque elles vont euh, aller chercher dans vos contacts et ailleurs les gens qui matchent un petit peu avec euh, ce que vous euh, ce que vous aimez. Là où apparemment, d'après ce que je lisais, là où Facebook dating va faire plus fort que des Tinder et autres je sais plus quoi, je les connais pas, euh, c'est que les algorithmes vont euh, permettre de croiser également les événements euh, auxquels vous êtes intéressé, les événements auxquels vous participez, pour vous faire rencontrer vraiment des gens qui correspondent le plus possible à la personne avec qui vous allez passer le reste de vos jours, faire plein d'enfants et passer une vie paisible et heureuse comme le prince charmant. Voilà. Euh, on continue, alors donc ne cherchez pas, c'est pas dispo si vous n'êtes pas encore euh, en couple et que vous souhaitez l'être, il faut encore aller, je sais pas, dans un bar, en boîte de nuit, à droite ou à gauche, bref, il faut trouver une autre solution ou aller chez Tinder, pour l'instant c'est juste en test. Euh, on continue avec Facebook alors ça c'est pas une bonne nouvelle, hein, mais c'était annoncé, moi je l'ai déjà vu passer, mais apparemment je sais pas pourquoi je l'ai vu passer alors que là ils me disent que ça vient juste d'arriver en France. Ah si j'ai compris. C'est simplement parce que je suis sur un réseau international. Les publicités qui coupent vos vidéos en deux arrivent sur Facebook et il n'y a aucun moyen de le contourner. Sincèrement, c'est absolument, euh, ben c'est horrible quoi, parce que déjà la pub au milieu du film, quand vous regardez la télé, c'est pas terrible, mais là quand vous regardez une vidéo de 5 minutes, avoir une pub au milieu, c'est vraiment pas top, mais je suis navré. Business oblige, les pubs arrivent en France aussi, et couperont vos vidéos en deux Instagram, alors Instagram permet désormais de commenter avec des GIFs, vous savez les GIFs ce sont ces on va dire des mini vidéos sans son, ce sont des photos animées, en fait le GIF c'est quoi en fait c'est une succession d'images ce qu'est une vidéo, vous êtes d'accord avec moi, une vidéo c'est une succession c'est une succession d'images accélérées donc ça fait une vidéo, ça fait un truc qui bouge, et bien le GIF c'est pareil mais c'est beaucoup plus court c'est des petites séquences c'est très léger et donc c'est possible ça arrive sur Instagram pour donner un petit peu de vie aux commentaires euh, de de, de ce réseau social qui, est, qui appartient à Facebook, je vous le rappelle. Et tout le monde demande, et on se demande si ça va arriver, j'ai lu que ça allait arriver, puis j'ai lu l'inverse, j'ai lu que c'était pas forcément vrai, les gens demandent le regram, le regram le regram c'est quoi C'est comme le retweet c'est comme sur Twitter, quand vous prenez un tweet et vous le retweetez. Aujourd'hui c'est pas possible sur Insta, Eh bien tout le monde le réclame. Je vous avoue que moi je ne suis pas forcément beaucoup sur Insta parce qu'on peut pas être partout non plus. Hein. On est tout seul. Alors on a quatre bras. Non, on en a deux. Deux bras, deux jambes. Alors c'est difficile d'être partout. La bonne nouvelle de cette semaine, c'est que ma Mac OS Mojave est sorti lundi. Alors. Moi je vous dis tout le temps, attention, l'installez pas tout de suite, parce que la dernière fois que je l'ai installé tout de suite, eh bien j'ai eu beaucoup de soucis. Mon logiciel de montage vidéo il plantait, j'ai eu des problèmes, ça marchait pas bien. Bon, à l'heure à laquelle je vous parle, il est en train de télécharger derrière moi, c'est irrésistible. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Mais je mais sincèrement, le faites pas. Euh, je vous donne vraiment le conseil, le faites pas tout de suite, laissez-moi partir devant. C'est pas comme si j'utilisais mon Mac en pro, <rire> carrément si, mais c'est pas grave, j'y vais, je vous dirai si c'est bon, euh, dans la plupart des logiciels, si ça continue à fonctionner. Des fois ça passe super bien, comme une lettre à la poste. Des fois, vraiment, on rame pendant une semaine, deux, trois, quatre semaines. À suivre, je vous dirai. En tout cas, c'est quoi les nouveautés de macOS Moja Il n'y a pas des révolutions énormes, mais quoique j'ai repéré des choses qui, moi, m'intéressent beaucoup. Il y a le mode sombre, c'est-à-dire que votre Mac va pouvoir passer en mode noir. Donc, moi, qui suis beaucoup sur écran, je vais le tester parce que euh, fond noir, écriture blanche, ça peut être assez intéressant en termes de moins de fatigue pour les yeux il y a un truc, j'ai pas compris du tout comment ça fonctionnait mais apparemment vous allez pouvoir balancer des fichiers sur votre bureau et il va les mettre sur des tas, un petit peu comme si sur votre bureau physique vous aviez les vos courriers qui allaient se, se classer tout seul, mais bah apparemment les fichiers vont s'empiler par type de fichier je, je, je vais tester ça et je vous dirai ce que ça donne parce que sincèrement ça m'interpelle beaucoup, je trouve ça assez fun euh, une nouvelle vue du, du Finder, alors le Finder c'est vous savez c'est l'équivalent de de l'explorateur sous Windows et le Finder c'est pas vraiment le truc le plus sexy sur Mac sincèrement, il y a, y a des choses qui manquent terriblement terriblement, ils mettent pas ça à jour, il y a des, des applications tiers mais qui elles au contraire je les trouve un peu trop lourdes, bon bref le Finder, vous l'aurez com compris, je, je suis pas super fan, il y a une nouvelle galerie qui sort, qui, il y a une nouvelle vue qui sort qui s'appelle la Galerie View, alors pareil elle va permettre d'en voir plus, je testerai je vous dirai mais notamment ce qui m'intéresse c'est qu'il y aura intégré à cette Galerie View une édition photo intégrée, alors ça moi qui travaille beaucoup sur le web en graphisme etc, ça peut largement euh, m'intéresser si c'est complet parce qu'il y a des fois il n'y a pas besoin de passer non plus sur des logiciels de ouf quand je dis des logiciels de ouf, ça veut dire des logiciels du style Photoshop ou Illustrator ou euh, ou Lightroom, des trucs qui sont quand même très très poussés et qui demandent une certaine mise en œuvre pour retravailler juste une photo quand on veut lui redonner un petit peu de peps avant de la publier des fois c'est pas forcément utile, donc ça ça fait partie des nouveautés qui m'intéressent fortement une autre nouveauté qui m'intéresse fortement c'est la capture d'écran, quand on va capturer un écran on va avoir automatiquement la possibilité de rajouter du texte, de le modifier de l'annoter, de faire pas mal de choses comme ça et moi j'utilise énormément la capture d'écran ça m'intéresse, mais bon, vous en conviendrez, c'est pas forcément une révolution. Il y a aussi une possibilité quand on jette un coup d'œil. Alors, si j'ai bien compris le coup d'œil, c'est quand j'appuie sur ma barre d'espace, j'ai sélectionné un fichier, j'appuie sur la barre d'espace, mon fichier me montre ce que c'est. Donc, par exemple, si c'est une vidéo, ça commence à la lire, si c'est une photo, ça me la montre, si c'est un texte, ça me le montre, etc. etc. Bref, c'est une fonctionnalité vraiment hyper intéressante euh, sur Mac que j'aime beaucoup. Et bien, apparemment, on pourrait en appuyant sur la barre d'espace pour jeter un coup d'œil, on pourrait modifier le fichier. Donc, je vous reviens avec euh, euh, des nouveautés quand je l'aurai testé mais c'est en train de télécharger, il a pour plus de 5Go, donc ça prend un petit peu de temps, mon réseau n'est pas forcément super méga rapide. Autre nouveauté de cette semaine, pendant que macOS Mojab sortait, eh bien Microsoft sortait son Office 2019. Vous savez qu'aujourd'hui, vous avez la possi possibilité d'acheter Office, Word, Excel, PowerPoint, euh, Outlook, etc. Et vous avez aussi la possibilité de vous abonner à Office 365, qui est un abonnement euh, mensuel, ou ouais, vous le payez au mois ou à l'année, peu importe, mais ça vous met votre Office en permanence à jour. Donc Office 2019 est là, ils viennent de sortir. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a de nouveau, je vais le tester aussi euh, dès qu'il sera disponible, parce que pour l'instant, ce n'est disponible que pour la, les gens qui achètent des gros volumes. Donc, pas encore pour les particuliers ou pour les petits professionnels comme moi. Donc, dès que je je le teste, je vous dis, j'ai pas repéré grand-chose de, de, de révolutionnaire. Sincèrement, juste un truc qui m'a fâché. J'ai lu que la version euh, Mac était, allait être moins bien fournie que la version euh, Windows. Mais ça vient aussi du fait que dans la suite, il y a plus de choses euh, sur Windows que sur Mac. Notamment, Mac est limité à Word, Office, euh, Word, Excel et PowerPoint et Outlook. Je crois OneNote aussi, mais il euh, n'y a pas Publisher et compagnie. Bref, euh, on passe à Google maintenant. Google va fêter ses 20 ans, et pour souffler ses 20 bougies, eh bien, Google va se faire une, une, une petite beauté, une cure de rajeunissement, avec euh, une nouvelle esthétique sur Google Agenda, apparemment beaucoup plus épurée, plus sympa. Moi, je trouvais que c'était déjà pas mal, donc... À suivre, j'ai pas encore les, les, les captures d'écran, donc on verra ça plus tard. Et puis surtout, une, gro une grosse, grosse nouveauté au niveau du moteur de recherche et de la façon d'afficher les résultats. On va se rapprocher d'une façon d'afficher à la réseau sociale, etc., etc. Donc, à voir l'appareil une fois que j'aurai euh, testé, on en reparle. Si vous l'avez testé, mettez-moi ça en commentaire pour qu'on puisse échanger là-dessus alors ça c'est un truc de ouf, je sais pas si vous utilisez Snapchat, Snapchat c'est le truc des jeunes c'est le petit fantôme jaune, le truc où on se met en photo, on se prend en photo pendant 24 heures et puis après ça disparaît, bon après tout le monde l'a copié ça, hein, mais euh, Facebook l'a copié Instagram l'a copié, etc, etc et bien Snapchat lance Visual Search Visual Search c'est quoi c'est euh, la recherche visuelle, hein, en français dans le texte c'est une possibilité avec votre smartphone, vous ouvrez Snapchat vous allez pointer sur quelque chose par exemple, dans les exemples que j'ai lu, c'est le jean de quelqu'un qui passe, vous voyez, quelqu'un qui passe avec un jean Pouf, vous visez le jean, automatiquement l'application vous renvoie sur Amazon, Il y a Snapchat a signé un contrat avec Amazon et automatiquement ça va vous, vous proposer le jean sur Amazon et vous allez pouvoir le commander. Waouh, attention quand même si vous, ce que vous allez shooter dans la rue, etc. ça peut quand même vous poser des problèmes. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est encore une fois les algorithmes, les robots, l'intelligence artificielle qui est poussée de plus en plus loin pour nous permettre... Peut-être de gagner du temps, peut-être de consommer plus, j'en sais rien en tout cas. Rappelez-vous, je suis là aussi pour vous rappeler de consommer intelligemment, de ne pas faire n'importe quoi. C'est ce que je vous dis quand il y a une nouvelle GoPro qui sort qui n'est pas révolutionnaire. Si vous avez l'avant-dernière, c'est bien. C'est pas la peine d'aller toujours vers le tout dernier produit pour être... À la pointe du tout dernier produit si dans les nouvelles fonctionnalités il n'y a pas tout à fait il n'y a pas vraiment de besoin de euh, changer ce que vous avez qui fonctionne déjà très très bien et j'enchaîne du coup avec l'iphone xs et l'iphone xs max ils sont maintenant en vente vous savez l'iphone xs max c'est le grand frère de euh, le grand frère non le petit frère en fait de, de, de l'iphone x qui est sorti il y a quelques une semaine à peu près donc il a été livré et tout le monde a, a hurlé en disant l'iphone iPhone le plus cher maintenant, donc c'est le grand, c'est la fablette il sort à 1650 euros, c'est un scandale, etc. Boycotter l'iPhone, boycotter Apple, vous savez tout ce que les gens disent, mais vous en faites peut-être partie, et si ça vous fait plaisir, bah allez-y, lâchez-vous. Hein. Et bien sachez quand même que l'iPhone XS Max, qui coûte à peu près trois bras, bras et demi, qui coûte le prix d'un PC portable d'une un, très très bonne définition et qualité déjà, qui coûte le prix d'un MacBook portable, plutôt, d'un euh, MacBook est forcément portable, euh, plutôt euh, déjà, honnêtement, euh, et eh bien il se vend 4 fois mieux que la version traditionnelle, la même taille que l'iPhone X, à savoir l'iPhone XS. Donc moi ça me fait rire parce que les gens ils râlent mais au final ils l'achètent quand même. Enfin bref, euh, je vais terminer par un véritable coup de gueule. Je suis fâché, je suis en colère, j'en ai marre, ça me saoule, euh, je suis pas d'accord et donc je vais le dire haut et fort. Je sais pas si vous êtes au courant de cette pratique, il y a des gens sur YouTube qui se sont fait connaître et d'ailleurs ils sont suivis par des tonnes de personnes, peut-être que vous-même vous les suivez, c'est votre droit à chaque fois qu'il y a un nouvel appareil qui sort, notamment un appareil de la marque à la pomme, ils le prennent et ils le fracassent. Alors, je viens d'y dire, ils le fracassent. Il y en a un, il le passe ils le passent parce qu'ils sont pas seuls à faire ça. Il y en a un, ils le passent au micro-ondes, l'autre, ils le passent au mixeur. Vous avez bien entendu, au mixeur. Donc, c'est des gros mixeurs limite industriel et ils le réduisent en poussière. Alors, en plus, en termes d'écologie, on mélange de la batterie, on mélange du plastique, on mélange tout ça. Enfin, c'est juste des choses qui me dépassent complètement. Il y en a un, il le fait tomber de, de très très haut, l'autre, il le trempe dans l'acide. Bref, on voit ça dans tous les réseaux sociaux en ce moment parce que le, le, les nouveaux iPhones viennent de sortir, donc ils vont tester ces appareils. Et moi, je suis pas d'accord parce que je vois pas du tout quel intérêt on a à faire ça. C'est quoi l'intérêt de tester la, la, la résistance d'un appareil Est-ce qu'un appareil va résister à des coups de massue Est-ce qu'il va résister à de l'acide Enfin bref, c'est complètement n'importe quoi. Et puis mine de rien, même si à ces gens-là, les, les marques leur ont offert ces appareils où ils ont assez de gens qui les suivent et assez d'argent pour le jeter par les fenêtres pour faire ce genre de truc. Eh bien, c'est mon coup de gueule du jour. Je suis pas d'accord. Je trouve ça nullissime, et je ne vous félicite pas, messieurs dames, parce que Quoi que je suis pas sûr d'avoir vu des dames faire ça, ça me rappelle une chanson de notre euh, Renault National. J'en ai fini pour aujourd'hui, restez positif malgré tout, c'était juste un petit coup de gueule, mais euh, important pour moi, parce que je vois ça passer à chaque fois et ça m'énerve. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle capsule de Techninews, vous pouvez maintenant nous suivre un peu partout, donc je vais pas vous résumer tout, parce que ça va faire beaucoup, mais en tout cas, YouTube, mettez-moi des des, des des clics sur l'abonné pour que euh, ça monte, ça monte, ça monte, et qu'on soit de plus en plus nombreux, Partagez, etc, etc. Et je vais quand même finir par une information, parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit sur les Techninews, depuis ce week-end, depuis cette fin de Semaine qui vient de passer, eh bien mon site est en ligne, donc ma plateforme de formation est en ligne et notamment dans mes formations, vous en avez une qui est intégralement gratuite qui s'appelle les nouvelles technologies pour tous, elle suit la logique des Techni news mais on repart du B à bas. la toute première capsule qui est sortie dans cette formation s'appelle euh, Découvrez votre ordinateur, donc on part de la base, c'est quoi un ordinateur, c'est quoi on le disait, qu'on en parle un petit peu avec des mots simples pour que vous compreniez et cette semaine va sortir euh, Comment créer un compte Gmail, donc c'est des choses toutes simples. Et là, depuis hier soir, j'ai mis en vente ma première formation payante. Et eh ben oui, il faut bien gagner sa vie aussi, hein, de temps en temps, comprenez-moi quand même. La première formation payante s'appelle Maîtriser vos présentations PowerPoint, Keynote ou Slide. C'est trois logiciels qui sont des logiciels de la marque à la pomme de chez Microsoft ou de Google. Euh, je vous explique de A à Z comment vous servir de ces logiciels, comment présenter une, comment monter une belle présentation, comment faire une, euh, comment faire de la, du graphisme avec ces logiciels. On détourne ça et je vous donne pas mal de conseils, notamment pour faire une belle présentation. Voilà. Vous avez tout ça dans les liens qui sont en dessous pour me retrouver à droite à gauche. Et au milieu, je vous souhaite une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.